Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette réunion publique de la liste Poissy Demain. Alors si vous êtes là, euh, c'est soit parce que euh, votre avis est, est déjà fait, vous l'êtes forgé, soit euh, à minima vous êtes intéressé par, euh, par notre démarche et euh, tout ce qui se joue à l'occasion de, de cette élection. En tout cas, euh, vous avez de, de l'intérêt pour euh, la politique locale. Et c'est bien parce qu'il y a un, un risque, nous ne nous l'aurons pas, c'est le risque euh, fort d'abstentionnisme. Des, des pissakés vont rester chez eux le dimanche 15 mars. Ils sont déçus par la politique menée et les promesses qui sont non tenues depuis euh, ces dernières années. Ces dernières années, c'était six années de, de marketing. Euh, à la gloire euh, du maire sortant. Six années où les problèmes se sont accumulés, sans plus d'action que des tweets ou euh, des passages télé sur des médias nationaux. Le bilan de ces six années en matière d'écologie, c'est euh, des buissons taillés pour former euh, les lettres écolo. Ce bilan des six dernières années en matière de santé, c'est une lettre qui a été adressée euh, aux médecins pour leur demander de prescrire moins d'arrêts de travail. En matière de circulation, c'est une congestion maximum. En matière de transport en commun, c'est la disparition programmée du RERA euh, avec euh, l'arrivée des halls. En matière de démocratie participative, c'est pas mal non plus. Euh, c'est l'installation du PSG, sans avoir consulté les, les habitants, alors que ce point ne figurait même pas dans le, le programme du maire en 2014. Alors que c'est un projet quand même d'ampleur. Et puis si vous avez envie de discuter avec, euh, avec les deals sortants, ben, euh, vous le voyez le dimanche matin à sa permanence politique, puisqu'il n'y a pas de rendez-vous en mairie. Alors pourquoi sacrifier un dimanche euh, pour un tel résultat ben, Deux raisons principales. Les, les éléments qui composent la liste, c'est une équipe qui a travaillé très dur pour présenter un programme dès octobre 2019 et pour pouvoir échanger à partir de cette date avec vous, avec les habitants. Le deuxième point, c'est que contrairement à Cardolive euh, qui, qui euh, roule pour euh, LR et LREM, euh, nous, notre liste euh, ne roule pour aucun parti. C'est une initiative citoyenne et qui le reste pour ne pas tomber dans le piège des, des compromis et li, qui sont liés aux investitures. Les personnes comme moi, elles refusent ce jeu de dupes euh, qui consiste euh, à, à élire un dirigeant pour son étiquette et à la subir après, pendant le reste de son mandat. Je suis la liste voici Demain depuis sa création, depuis que trois PCIAKES se sont réunis pour faire le constat de leur euh, insatisfaction. Ils ont su fédérer les forces d'opposition à Poissy pour offrir une alternative à la politique surannée que nous subissons depuis trop longtemps. Je sais l'authenticité de cette démarche. Je sais ce qu'elle est exactement. Alors une partie de l'électorat potentiel de Poissy demain est aussi constituée de ceux qui n'auront pas envie de se déplacer le 15 mars. Alors si vous soutenez cette initiative, mobilisez votre entourage. Qui aurait l'intention de s'abstenir, mobiliser, mobiliser, mobiliser. C'est l'occasion unique de changer d'avis sur la politique locale. C'est l'occasion unique de comprendre qu'un maire peut être une femme, pour commencer, mais surtout euh, qu'un maire n'est pas qu'une un, un, vague image dans les médias. Les problèmes du quotidien existent. Il faut innover pour les résoudre. Euh, les solutions existent aussi. Nous avons une occasion inédite de pouvoir euh, penser la démocratie autrement, alors ces dix là. Merci.